En direct, direct euh, euh. allez, salut le Cap Nord-Est. Euh, salut Juju. Salut Martin, salut Elliott, euh, qui Elliot. est à la console tout seul ce soir. Attention. Ouais, il est tout seul. Il a, Elliot, il a été abandonné. Non, il, non. A, <rire> il est à la réalisation euh, de seul, cette seul tout magnifique ce soir. Généralement, il va s'en sortir comme un chef. Oui, normal. Euh, donc c'est vendredi, et le vendredi, c'est Web TV. Chaux vacances. Chaux eh ouais, chaux et c'est les vacances. C'est voilà. les vacances scolaires vacances. Voilà. Donc euh, donc ça est cool. Donc bonnes quoi, vacances à tous ceux qui le sont et bon courage alors pour ceux qui regarderont l'émission euh, ce soir. Bon courage pour ceux qui ont cours demain matin. Sinon bah, bonnes vacances à tous. Voilà. C'est ça. C'est les vacances d'hiver. Voilà. Donc, okay, il y a euh, qui vont non, la... c'est pas les vacances d'hiver, c'est vacances de du... février, d'hiver. Ah oui, bon. Oui, c'est les vacances de la neige. Ah oui bon, ceux qui ont enfin, la chance de partir voilà, au ski. Voilà. Bah, si Profitez vous avez pas, si vous ne pouvez pas partir au ski, n'hésitez pas à rester à Gravigny et venez. On, le a le cas, reste, on a plein de, plein de choses à vous proposer pour les vacances. Eh ouais, vous allez voir le programme c'est un bon programme. Excellent, excellent, excellent. Pour commencer ce magnifique programme de festivité euh, vacanciale. Je ne sais pas si ça dit. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, donc, on vous le répète encore une fois. Le carnaval du PST aura lieu le samedi 25 mars 2023 mmh. euh, à 10h sur le parking du complexe sportif à côté du studio. De toute façon, vous voyez, c'est ça, vous avez le studio complexe sportif. Clairement. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Et il faut venir aviser sur le thème des vikings et des chevaliers. Si possible. Si possible. Bon, après, après c'est euh, pas obligatoire. Moi, j'ai quand même un déguisement Mais de princesse Mais c'est plus sympa euh, si vous pouvez venir. J'ai bien envie Comme de le ça. Ça va, être, ça va être bien pour les chevaliers, du coup. Voilà. Et vous en avez pour environ à peu près une petite heure de défilé. C'est ça. Il y aura le, on brûlera le bonhomme carnaval. ouais On, on brûlera la remorque. Non, on brûlera pas la remorque. On oh. fera des bulles, je crois. Ah oh, trop euh, bien. Un lancer de confettis. Et il y aura un petit, un petit verre de sirop. Le typo de l'amitié, comme, comme on dit. Ouais, ouais je pense. Le typo de l'amitié pour les enfants. Comme d'habitude. Voilà. voilà. Donc, Donc avant ce carnaval, il faut quand même le préparer. Exactement. Voilà. Et pour le préparer, vous avez les ateliers enfants-parents qui se feront au PST. L'affiche va arriver. La première semaine, voilà. voilà. Le, PC, le PC est très lent quand même. Le 14, euh, le 14 et le 21, c'est la même chose. C'est peinture et déco, c'est sur les mêmes horaires. Donc 10h, 11h30 pour les deux à 6 ans à la MDS. Réservation obligatoire. Je mmh. tiens le repréciser encore une fois. Je ne sais pas s'il reste de la place. Euh, peut-être je sais pas ouais euh, si si il doit rester de la place il doit rester quelques si, places qu n'hésitez place. pas vraiment à envoyer un mail le ce week-end ou venir directement à la MDS à partir ouais. de lundi du coup exactement, ouais. et euh, pour les enfants à partir de 6 ans du coup on peut donc du coup venez au studio hein. on vous invite nombreux nombreuses à venir au studio le 15 février de 14h30 à 16h euh, bah, pour continuer le char je de pense ouais c'est exactement ça Voilà pour continuer le char exactement. Donc Florentin et Julien ont commencé euh, la semaine dernière, on a construit un bateau sur une remorque. Voilà, un dracard. Un, un un bateau de viking, voilà. Et euh, par contre, on avait un souci avec la remorque. Euh, du coup, coup j'ai pas trouvé de roue pour la remorque. Donc, euh, bah, du coup, j'ai essayé le. non, non. non j'ai, été, j'ai déposé la, la jante et je déposé la deuxième bientôt. Il euh, faut que je trouve un cric maintenant pour lever la remorque, Vous avez très lourde. Euh, et on <rire> va je changer. J'en je ai, aura... ai un cric dans ma voiture. On aura des, on aura des pneus neufs. On aura des, des pneus neufs. Pneus neufs. Des pneus neufs. Et voilà. du, du coup, le 22 février, ça sera du coup à la MDS, donc sur les mêmes horaires. Nickel, t'as tout dit. Voilà. Oh. Le planning du point jeune, hein, on va pas oh. y redébédier on oh, la, la semaine, semaine dernière. dernière. Voilà, donc, gros euh, planning. Planning, multisport. Loisirs ouais, ouais. Loisir le mardi sur facture, bien évidemment à la fin du mois. Euh, initiation couture le mardi et le mercredi. Le mercredi matin ils refont du sport comme le lundi après-midi. Le jeudi toute la journée ils sont insensés pour faire un tournoi de ouf ball. Parce que c'est des ouf. Voilà. L'après-midi, ils, <rire> ils font des semis au diversité Et le vendredi, ils font l'apéro blabla avec les parents et les ados. La journée du vendredi n'est pas encore programmée. Pour la deuxième semaine, il y a du coup le tournoi donc, du coup, euh, le multi le multisport au gymnase le lundi matin. Le mardi, mercredi, euh, lundi, mardi après-midi. Initiation couture, le mardi matin c'est encore en cours de chargement, mais ça devrait pas tarder à arriver. Euh, le mercredi, initiation basket à l'après-midi on sait pas encore. Le jeudi, euh, journée, euh, toute la journée, du coup à Eva, jeu vidéo en VR sur Rouen. Alors, Rouen. Ouais. Et c'est souvent, c'est pour les plus grands je crois. Oui, oui je crois. Il me semble que c'est à partir ouais, de 13-14 ouais. ans, euh, ans, ans à le faire. À, à et j'ai essayé de négocier avec Manon pour, euh, pour y aller. Pour y aller euh, elle a dit quoi ah, C'est jouable Allez, ah, let's go C'est jouable, ah C'est jouable Parfait J'ai essayé de m'incrus sur le truc, elle m'a fait « Oui, j'ai entendu parler de ça <rire> !» Elle regardé l'émission de la semaine dernière. <rire> et du coup, elle, elle est bonne joueuse, elle m'a dit « Bah écoute, euh, pourquoi pas ?»« Pourquoi pas Si j'ai besoin, ça peut m'arranger en plus. Okay, »« voilà. bah je fais « Moi, si je peux arranger. Euh, je viens. » Moi, je euh, dis je... pas, non. Ah bah, je viens, il n'y a pas de soucis. Et le, donc du coup, le vendredi, la journée est encore en cours de préparation. Et le soir, vous avez la boum carnaval euh, du coup, qui se fera salle le Gira Philippe. Philippe. Vous Avec aurez... les autres accueils jeunes, il me semble. Exactement. Ouais. Si je ne me trompe pas, vous aurez plus d'informations en venant au Point Jeune ou sur le Facebook du Point Accueil Jeune Exactement. Point Accueil Jeune Gravigny PST. Exactement. La fresque du climat, donc du coup pour euh, les... Oh, oh, ça, fait, bien oh comme ça. ça fait un style sympa, j'adore ah, Vas-y, laisse comme ça, euh, euh, le Du coup, géré. Euh, le 14 de 14h, 14-14, 16h30. C'est ça. Voilà. C'est à, à la mairie de Fontaine sous Jouy. Voilà. Donc, euh, bah, ce matin, voilà, j'ai été avec, euh, avec euh, Laurence, une, une, une, une, une adjointe du Coucou Lucien. De, du, ah, de Fontaine sous Jouy. Pardon, je perds mes mots. Et on a préparé ça. Et donc, ça va être super cool. Ouais. Et euh, donc, ça sera dans la mairie de Fontaine. Et donc, on a un peu préparé le jeu. Moi, moi je ne connaissais pas du tout. Voilà. Toi, tu m'as je... dit que tu le connaissais. Moi, je le connaissais. Ouais. Moi, on, je le connais. En... Donc, euh... moi, j'ai à peu près. Euh une Alors, en fait, chacun décide ce qu'il veut faire avec sa fresque. C'est ça. Après, moi, normalement, je crois que je peux retrouver les photos de la fresque que j'ai Mais toi, tu avais, de... avais fait le jeu adulte. J'avais fait le jeu adulte. Nous, on va faire le jeu euh, type enfant-ado. Parce que en même pour les enfants, c'est dur. Il hein. ouais, y a est plus enfant, compliqué. mais c'est vraiment ado quand même. Euh, mmh. Mais ça a l'air sympa, en fait. Ça a l'air vraiment ouais. cool. Les images, elles sont marrantes et tout. Enfin, elles mmh. sont marrantes. Non, c'est pas et super drôle, euh, mais c'est bien foutu. C'est euh... cool à faire. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, il ouais, faudrait que tu me briefes un peu là-dessus Ok, on a des okay, messages bon. sur le chat. Euh, c'est Lulu. Hein. C'est Lulu. Ok, nationale. donc bah, venez nombreux, hein, même si vous n'êtes pas forcément de Fontaine-Soujouy ou des communes à côté. Donc, dès que vous êtes d'une ouais. commune du cap vous venez, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous... et ceux qui ne connaissent pas Fontaine-Soujouy, vous allez pouvoir visiter cette magnifique commune. Parce qu'en vrai, c'est cool, Fontaine. Oui. Voilà. Et euh, donc, euh... donc, voilà, voilà, voilà. Allez, suivante, allez, à toi. Oui, Ah non, là, bon, pas grave, ça ne bon. va pas passer. Voilà, ah, nickel. Euh, ça, c'est toi. Je te laisse faire. Je te parler un peu parce que je parle depuis tout à l'heure. Merci. De, le 20 et le 21 février, je serai au Boulet Morin euh, de 14 à 16h les deux jours. On fera une initiation grave euh, sur Cellophane devant la mairie. Et euh, si ça se passe bien, euh, on va dire que prochainement, on fera une autre intervention. Où on ira peindre euh, un arrêt de car. Donc là, faut... bon, on peut se rater sur le cellophane. Donc, il faut pour ça qu'on va essayer d'apprendre un peu sur cellophane. Et, euh, et après, on essaiera de faire un... Si, si on est assez bon, le groupe euh, de jeunes et moi-même, euh, on essaiera de, de faire l'arrêt de car. Donc, c'est un, un projet sympa euh, de la part du Boulay-Morin nous laisser euh, <rire> la possibilité de peut-être de faire une bêtise. Voilà, <rire> ils sont bons jeunes. <rire> voilà. voilà, et on a Lucien qui félicite Elliot qui est en région. Bah, voilà. Merci Lucien, le technicien voilà, euh, est, ancestral. Mais qu'il est bon le tech! Qu'il est bon le tech! Et voilà. voilà, allez, le tech change de photo. Comment tailler ces arbustes et ces arbres au mois de mars Donc euh, venez nombreux, on vous l'a déjà redit. Il ouais, y a déjà pas mal d'inscrits. Hein. Ah bon ouais, D'habitude, il n'y a personne qui appelle forcément, pas, pas grand monde qui appelle pour, forcément ouais. pour s'inscrire ce genre de choses. Ouais. Ils viennent directement et il y a toujours du monde sur les activités, il faut bien le savoir. Bah oui. Et là, euh, j'ai l'impression que ça plaît, euh, ce genre de proposition. Euh, parce que là, euh, je commence à avoir une liste d'inscrits. Ah, euh, plus ceux, ceux qui vont venir sans être inscrits. Donc ah en oui. vrai, tous les bénévoles... Le noyau dur du petit café de pays, voilà. la plupart, ils vont être là. Euh, plus ouais. ceux qui ne fréquentent pas forcément le petit café de pays en, en règle générale, il euh, y a des gens qui, qui ont déjà commencé à m'appeler. Je ne vais pas donner leur nom ni le nombre. Voilà, ça non, vrai, Mais euh, en vrai, il risque d'y avoir du monde. Donc, ça va être bien sympa. Surtout que Nathalie est une pipelette. Donc, vous allez sûrement apprendre énormément de choses. Voilà. Une voilà. pipelette, euh... bah, elle est très gentille. Enfin, Ce n'est pas ouais. méchant. Voilà, c'est vraiment... Donc, vraiment on coup. répète, 1er mars, 17h30. Exactement. Il gants et ses 4 heures. C'est ça. Le coup de cœur, voilà, maintenant que la, notre, la magnifique bibliothèque de Gravigny est enfin réouverte. Exactement. Euh, vous pouvez venir présenter vos coups de cœur des lecteurs. Donc le vendredi 10 mars à 18h. C'est un peu comme les coups de cœur qu'on vous présente au Petit Café de Pays, mais c'est oui, oui, ça, ça, ça, ça, ça se fait dans beaucoup de bibliothèques, ça. Mais voilà, voilà c'est à Gravigny, c le inventé, 10 mars hein. à 18h. Voilà. Euh, ouais, c'est des moments sympas. Alors, en tout cas, ceux au Petit Café de Pays, c'est vraiment très sympa. Donc euh, je pense que dans du, la bibliothèque de Gravigny, je pense qu'il y aura le même, oui. la même ambiance sur le truc et ça, ça risque d'être bien cool. Et c'est euh, enfin, bizarrement, c'est pas bizarre, mais euh, c'est vraiment très suivi ce genre d'activité. Très ouais. très suivi, voilà. Le, bah du coup, après... Oh, euh, il y a du taf là <rire> On vous laisse lire hein, Voilà, euh... on vous laisse lire, hein, voilà, si vous voulez vous mettrez pause. Euh, ouais. On vous l'a dit la semaine dernière, mais je pense qu'on n'a pas mis l'affiche cette semaine. Non, non, non, il y a le repas du Secours Populaire, voilà. c'est ça Voilà, le repas du Secours Populaire la semaine prochaine, le PST Show. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est le la boum Ah, c'est le samedi ouais. non, c'est pas samedi, il y a une erreur. C'est vend... bon, vendredi, bah, il y a une voilà. erreur sur l'affiche. Voilà, donc c'est ouais, vendredi euh, à la salle Gérard Philippe, voilà. Euh, la préparation du carnaval, L'hivernal de, verra, 50, de verra, 30 à 56 km, on, on va verra en parler après, un ouais. peu plus tard. Le coup de cœur des lectures, vous venez de le voir. Les amis de la maladrerie qui font leur assemblée générale le, si je dis bien, le 23 mars. C'est ça. À, euh, ouais, ça la maladrerie. je ne ah, ouais, euh, euh, euh, La foire à la périculture par les premiers pas ah, moi, le 12 pas. mars. Le dimanche, à la salle Gérard Philippe. Une exposition de dessin euh, le samedi et le dimanche 18 et 19 mars à la Maladrerie. Ouais. Les interclubs de karaté, les 18 et 19 mars également euh, au complexe sportif. Le carnaval le 25 mars. Et le bal country qui se fera du coup euh, le 26 mars à la salle Gérard Philippe. Ce sera organisé par Urban Cowboy. Et t'as tout fait Ouais. On a dit vous avez qu'à lire et toi t'as tout dit. J'ai tout dit et en plus toi t'as galéré à lire et moi j'ai réussi à Mais lire. Alors moi je ne vois pas s'il... Le... Parce qu'en fait faut savoir qu'on a un écran de retour oui. et euh, les affiches se passent devant nous. Et euh, c'est une grande télé pourtant. Mais alors moi je suis à 2 mètres, même pas. Et je ne vois pas ce qui y a marqué. Voilà, absolument. Voilà. peut-être que t'es prise bit <rire> Je ne répondrai pas <rire> à cette question. Non, je suis hyper mitrope. Ah d'accord. Et je suis hyper gentil Voilà. Euh, donc allez, à la <rire> vie suivante. C'est quoi. Donc du coup, euh, je pense que c'est l'hivernal, si je ne me trompe pas. Ouh, bien oh, joué. Oui, Et Et le quoi, 5 mars, pas. donc on vous l'a présenté la semaine dernière avec les différents parcours. Voilà. Euh, vous avez bien sûr toutes les informations sur le Facebook du P... Du... Du club VTT Gravini. Voilà, ainsi que sur celui de la mairie. Et vous avez également toutes les informations sur notre page Facebook à nous. Exactement. On a retransmis le truc. Exactement. Super. Alors, amis cyclistes du VTT, les véhicules voilà. de la pédale. Allez manger de la boue. Voilà. Eu euh... Allez manger aussi de l'air et euh... du froid. Ouais. Oh non, c'est quoi Peut-être froid. Le 5 mars. 5 ah, marques, mettez une petite laine. Mettez une petite laine. Hein. Mettez Mette une petite polaire. Une petite polaire. Parce que là, une petite polaire. Voilà. En tout cas, félicitations à ceux qui vont le faire. Vous êtes très ouais, courageux. Courage Moi, surtout, on encourage fortement ceux qui feront le 57 km. <rire> ouais. parce Il est très très long. Moi, je vous encourage et je vous admire surtout. Et euh, la même. Clairement. Et voilà. Je pense qu'après, vous allez avoir une petite bière à la fin parce que je vois qu'il y a une coopération avec euh, la Brasserie Sport en partenariat. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être. Voilà. Ça désaltère. Voilà. De... Alors oui, il n'y avait pas ah, d'affiche, oui. donc bah, j'ai fait un screen de mon écran. Euh, ouais. Animation, la médiathèque de Sac en Ville. Et oui, Sachant que ça a été pris sur l'application Panopocket, qu'on vous Pano. a déjà présenté. Voilà, Panopocket, c'est vraiment trop cool. Euh, et donc, euh, ils font un événement euh, sur l'histoire de l'eau. Voilà. Euh, Comment donc, il fait l'eau Voilà, en gros, c'est ça. Zoom sur l'élément le plus vital de notre planète, au travers d'une histoire... D'eau, euh, histoire contée et instrumentalisée sur le thème de l'eau sur tout, sur, sous toutes ses facettes. Donc, c'est mercredi, mercredi 15 février à 16h à la médiathèque euh, de Sac-en-Ville. Donc, c'est pour les 2 à 6 ans. Euh, et oui. la médiathèque, elle est, euh, quand oui. vous arrivez à Sac-en-Ville, elle est direction le stade de sport. Et c'est un, un beau bâtiment à l'entrée euh, du parking de la salle des fêtes, en gros, à côté de la mare. Oui, il faut préciser que c'est sur une animation réservée. C'est sur réservation c'est écrit animation réservée. Ah non, animation réservée, réservée aux enfants de aux 2, ans, à 2 à 6 ans. ouais, c'est ça Ah oui, d'accord, je suis réservé sur. Ah bon, je suis, oui, et et je suis mis sur animation ouais. réservée. Ouais. j'ai pas vu le titre. Non, non, mais il n'y a pas de numéro pour rappeler. Non, je pense que vous pouvez non, lire je pense comme que ça que directement. Et, tout à tout ça, je pense. et juste euh... entre 2 et 6 ans. Bah, 2-6 ans avec leurs parents, quoi. Oui, euh, c'est ouais. ça. Bah, en fait, c'est réservé, c'est parce qu'à mon avis, c'est adapté aux enfants de 2 à 6 ouais. ans. Voilà, donc, euh, parce qu'effectivement, quand tu cites un. Bah, j'ai le triple de l'âge maximal. Oh là là Moi aussi Un peu plus. Moi aussi. Allez, -y, un peu suivant <rire> les oh ah, des oiseaux. Hey, c'est quoi comme oiseau ça Ah, euh, oh, je sais plus. Bon, c'est un moineau, je crois. Je crois. Alexandre, envoie-moi un texto. Alexandre, au secours, nous. Ouais, je voilà. crois que c'est un ah, moineau. Euh, Parce que nous, on ne peut fait... pas vous dire des bêtises. Hein. En plus, on a fait le, la soirée au comptage des oiseaux. On n'est même ah, pas suffisant de reconnaître un rouge-gorge, un moineau. Non, je crois que c'est un moineau. C'est ouais. moi qui l ai fait l'affiche. je crois ouais. euh, c'est un moineau que j'ai pris en photo sur Internet. <rire> ouais, donc, copiere, en gros, les copyrights, on s'en les Non, non, non, non, non, non. Alors, quand, je, quand on fait les affiches, on prend que des images sur des sites euh, libres de droit. D'accord. Ah, qu'on soit bien d'accord Voilà, toutes faut les bien images bien, le voit, ah, Tout est libre de droit. Pareil, les vidéos qu'on met en incrustation sur la Web TV, tout est libre de droit. Les musiques sont libres de droit. Voilà. Vous donc, ça, On s'embête pas, pas. pas. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous. Oh Non, Florentin Savage qui vient d'arriver en régie. Non. Hein non. non. Ça a craché Non, arrête, pas bah, sérieux. C'est pas grave, ça enregistre. Ok. Attends, parce que, allez, il met le doute, là. Vas-y, joue, joue. Pas, on ah ouais, non On n'est plus en direct. Mais si, mais si, on est en direct. <rire> non, non, on n'est plus en direct. Ça a planté à quel moment Attends. Ah, en fait, ça a planté il y a longtemps, en fait. On ouais, c'est pas on continue, on continue on, continue. Bon, continue. on va le remettre en ligne après. Euh, donc, euh, la sortie des oiseaux, euh, le, 15 mars, le 15 mars, le 15 avril, au petit café de pays, donc à 8h45. Florentin, il ira parce qu'il aime bien... Euh, se lever de bonne heure et marcher pendant deux heures pour faire ses passes sur WeWard, hein, Florentin. Voilà. Donc, euh, apportez vos jumelles si vous n'en avez pas... Euh, bah, ah, ça veut Voilà, ça va être compliqué. Va être dur. Et du coup, voilà. Donc, c'est avec Christian. C'est ça, Christian qui habite Saint-Germain-les-Angles. Bah, on l'a déjà fait l'année dernière avec lui. Ouais, exactement. Voilà. Et c'était cool. Le troc... Plantes. Le 13 mai. Ah, on a l'heure qui est cachée avec nos Au têtes. Petit café pays. Têtes. Oh, C'est toute la journée. C'est souvent euh... 9h17, je crois. Ouais, ouais ça. 10h17, je crois. Non, non, oh, je sais plus. Non, non, c'est que le matin. Oh, ben, c'est moi qui ai fait. 9h13. Ah, heure. Donc vous pouvez venir échanger euh, ou donner plantes, graines, boutures, fruits, légumes, fleurs. L'année dernière, j'ai eu euh, un petit plant de tomates-cerises. Ouais, Mais bah moi j'ai changé pas mal de choses aussi. Euh, que Mais beau, moi il n'a pas de, de plante Il a pas et de des, des graines aussi, il y a pas mal de graines aussi, ça c'est cool. Ouais. Là, les graines, euh, ça te sort. Alors ça, qu'est-ce euh... que c'est, Julien, La, la, la plante euh, C'est une plante grasse. Ouais. Euh, et, et je n'ai aucune idée. C'est une image libre de droit. Euh... Je me demande si c'est pas de l'aloe vera. Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Non trop pas. C est, c est, à mon avis, c'est un cousin. Peut-être. Ou une cousine. Je ne sais pas. Ouais. Bon, venez nombreux. Voilà, venez euh, nombreux. On exclut pour l'instant le Troc Plante. Euh, voilà. Ça, exclusivité, euh, exclusivité euh, euh, Exactement. Voilà. Et euh, pour finir notre émission euh, avec les informations. Le lendemain du Troc Plante. Voilà, le lendemain, de 9h à 17h, donc ceci sur la journée, mm. il y a un vide-dressing qui est organisé. Donc, euh, les tarifs sont les suivants, c'est 5 euros en extérieur et je crois que c'est 2 euros les mettre en intérieur. Non, non, non, il n'y a pas en intérieur, non, non, non. non. Ah d'accord, bah c'est 2 euros le... C'est 5 euros le mètre. D'accord, 5 euros ou le maximum. ou euh, en... l'emplacement, je ne sais plus. Euh, 2,50 mètres. 2,50 mètres ça. Voilà. en extérieur. Mais ce sera qu'en extérieur. Ok. Voilà, on fait pas l'intérieur. N'hésitez pas à appeler Julien. Je ne vais pas redire ton numéro cette non, semaine. Non, il a fait. Ne t'inquiète pas. Merci. Il est déjà chiché, mais on va pas leur dire parce qu'à chaque fois, je te fais le coup toutes les Arrête semaines. Arrête de mettre ta main sur mon genou. Mais il y a Florentin qui me <rire> dit oui. on plus, dit de leur dire. Mais non, je ne le dis pas. <rire> ah, ça y est, Florentin, il est arrivé, joue avec les pads, Ça est, il est tout temps. Ok, et donc ça à l'ancienne ah, école, au petit café de pays, donc... Voilà. Euh... On a refait les réparations euh... Donc là c'est pas encore... C'est la dernière. première fois qu'on le diffuse, voilà, faut qu encore qu'on fasse la déclaration, tout ça en bref, voilà. mais euh, ça sera fait bientôt. Voilà, voilà, voilà. C'est tout C'était tout pour ce soir C'est déjà pas mal C'était cool et, et on a perdu <rire> le... Désolé, on a perdu le direct pour ceux qui étaient en direct. Ouais. Euh, je sais exactement pourquoi on a perdu le direct, mais... Euh, <rire> Moi aussi je sais le pourquoi du comment. Parce que j'ai prêté mon téléphone à mes enfants qui sont en train de jouer avec. Et, euh, <rire> et du coup, euh, ils, du ont coup. Du, ils ont dû couper la connexion du truc. Voilà. Donc c'est ton téléphone mais On réemploie hein. le truc. Voilà. On réuploadera les vidéos après. Voilà. Merci à tous. Voilà. À vendredi prochain. Ouais. Merci Elliot d'avoir assuré Gérer la technique. C'était cool. Ouais. Carrément. Voilà, on applaudit. On... Et euh, merci Martin, merci Flo d'avoir débarqué. Au... Au à la fin. un peu à la fin. Ouais. Euh, et puis bah voilà, on sera euh, euh, en direct vendredi prochain, <rire> peut-être oui. avec une surprise. Ah, peut-être avec une sorte Un aussi. nouveau concept de web TV, mon gars. Ah, moi Attention, que... t'es pas prêt là. T'es pas prêt. Moi, j'annonce quelque chose. On risque sûrement d'être pris sur un événement. Je n'en dis pas plus. <rire> Allez, bisous TikTok, bisous Facebook, bisous. bisous Instagram, bisous à mamie, bisous à tout le ouais, monde. Bisous à, voilà. à tes parents, à tes enfants. Voilà, et euh, bisous le monde, et salut le Cap Nord-Est, avant vendredi prochain. Tchou